Aujourd'hui, je vais consentir à m'adapter à votre niveau. Je vais vous parler de la voix. Je vais même utiliser l'exemple des chars, des autos. Si ma voiture avance mal, si elle fait un drôle de bruit, je ne vais pas me contenter de regarder un seul morceau. Est-ce que le démarreur, les bougies d'allumage, le moteur, les courroies, peu importe le morceau, les roues, la transmission, les pneus, tout peut faire en sorte que ma voiture avance moins bien et qu'elle fasse un drôle de bruit? Alors, pour ma belle voix... C'est la même chose, si elle me fait défaut, je devrais vraiment chercher partout et dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe, vous me comprenez?